Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 20 mars 2023 pour toute la semaine à partir de ce lundi 20 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ben, Il y a des sacrés changements cette semaine. Il y a trois planètes qui changent de signe 3. Comment ça va être intéressant, trois, trois planètes qui sont de deux signes A commencer, alors, il y a l'astre Salaire, hein, vous savez, qui, comme tous les ans, va quitter le poisson pour entrer en bélier, ce qui est la signature, l'élément déclencheur du printemps. Il va euh, quitter le signe du po des poissons pour entrer en bélier, très précisément lundi 20 à 21h26 en temps sidéral, euh, ce qui fait en gros 22h30 chez nous, donc euh, lundi soir... Hein début du printemps et de la vie nouvelle donc excellent pour mes signes et puis attendez je vais vous le faire dans l'ordre après il y aura également Mars qui va quitter le signe des Gémeaux où il était depuis des lustres depuis le 20 août 2022 précisément, pour rentrer en cancer, euh, il y rentre samedi 25 à 11h46 en temps sidéral, ça fait 12h, euh, 12h45 à peu près, et Pluton qui va enfin quitter le signe du Capricorne où il était depuis 2008, pour rentrer en verso, très précisément ce jeudi 23 mars, à 15h24 en temps sidéral, ce qui fait euh, 16h30 ici chez nous pour simplifier. Voilà, en métropole. Voilà les gros morceaux de ce qui, de, de, de ce qui va arriver cette semaine. Voilà, trois, trois évolutions majeures. Je rentre dans le détail. Commençons. Pour mes signes d'eau. d'eau, c'est avec vous qu'on commence. Pourquoi Parce qu'il y a euh, le soleil qui est en poisson jusqu'à lundi. Lundi.. Euh, on l'a vu, 20 mars à 21h, 22h30. Et il est dans le sillage de Neptune. Neptune qui est aussi à la fin des poissons. J'en parle tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc, j'ai soleil, Neptune, fin poisson lundi. Donc, si vous avez des points à terminer, des choses à clarifier, finaliser quoi que ce soit, mes signes d'eau, hein, mes signes d'eau, mais pas que, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux, mes capricornes, je sextiles, vous cinq, vous avez jusqu'à lundi euh, tard, quoi, hein, pour clarifier tout ce qui doit l'être. Voilà. Après, on passe à autre chose, on passe à autre chose, on passe vraiment à autre chose. Bref, pour vous, c'est très bon, tout ce lundi termine un cycle optimal. Et puis, à partir du lundi, euh, donc 22h30, amorce l'entrée du soleil en bélier, quand le soleil entre en bélier, il va se rapprocher de Mercure, qui est déjà dans le signe, et tout doucement de Jupiter, qui est plus loin dans le signe. Donc, à partir de mardi, pour faire simple, j'ai trois planètes en bélier, et puis pas trois petites. quoi, hein. J'ai le Soleil, un gros morceau, le moins qu'on puisse dire, j'ai Jupiter, énorme, et j'ai Mercure, qui est le petit satellite, mais qui lui, qui me fait l'élément de liaison, comme sa fonction l'invite. Donc, on sait qu'à partir de mardi, jusqu'à... La fin de la semaine est très certainement au-delà, mais signe de feu, la période qui s'annonce, elle est extrêmement intéressante. Soleil, confiance en soi, Jupiter, chance et expansion, Mercure, communication, fluidité pour que l'information circule au mieux. Donc ça donne un gros gros morceau qui va me favoriser qui Mes signes de feu, bien sûr, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mais également par jeu d'extension, à partir du moment où une planète est en bélier, elle veut du bien, à mes gémeaux aussi, et à mes versos aussi, pour les mêmes dynamiques que précédemment, les sextiles. Voilà le ciel, très très intéressant pour vous cinq toute la semaine. Sur les trois ressorts dont je parlais, hein, assurance, confiance en soi, vitalité, lucidité, vision d'ensemble solaire, chance, expansion, état d'esprit positif, Jupiter, et fluidité communicative, Mercure. Voilà les trois ressorts sur lesquels vous pouvez jouer, que je vous invite à, à, bien, à bien analyser, et pour, le mieux les, pour mieux les utiliser, autant faire ce peut. Voilà l'idée, ça c'est le courant central. Et puis j'ai d'autres choses. J'ai euh, Vénus qui est en taureau. Hein, Vénus en taureau, c'est... Toujours dans mon esprit, une bonne chose. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a des endroits où Vénus a naturellement des affinités. Vénus colore en fonction de la façon dont l'a la naissance et également, ça qui est intéressant, la couleur qu'elle prend en fonction de sa disposition dans le ciel lors d'un passage, lors d'un cycle, c'est multifactoriel. C'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est comprendre dans un thème ce qu'elle veut, comment elle fonctionne, comment elle vibre à la naissance pour chacun de nous et voir quelle coloration elle prend dans le collectif. Ça quand vous commencerez, quand vous saurez faire ça, on devient dans des enjeux subtils, parce que ça devient très fin en fait. Bref, Vénus est en Taureau. Vénus est en Taureau. Elle veut du bien. Elle apporte énormément de charme, de douceur, de souplesse. De... Elle exalte les sens, la réceptivité, le toucher, l'odorat, le goût, euh, la gourmandise aussi par extension. C'est de... un plaisir de tout là pour mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Poissons et mes cancers. Vous cinq, vous êtes gâtés par cette cette période plus plus alimenté, plus nourri en matière de, de charme, de douceur, de besoin d'être aimé, d'être dans le plaisir, d'être dans l'apaisement, d'être dans le calme, d'être dans la bienveillance. Voilà, Très, très intéressant Vénus en taureau est très puissante en fait. On avait constaté, je vous l'ai dit dix fois peut-être sûrement, mais que les, ceux qui ont la chance d'avoir Vénus en taureau à la naissance ont un avantage physique parce qu'ils prennent soin d'eux peut-être euh, sont plus heureux, plus plus, plus souriant, plus plus plus raffiné peut-être. Enfin bon, il y a plus de charme, c'est évident. Bref, Vénus est très belle. Vous cinq profitez-en. Et puis Mars, Mars l'action, la volonté, l'énergie. Mars, il est en Gémeaux. Je vous l'ai dit depuis le 20 août 2022. Donc ça date. Hein. C'est très très rare que Mars reste aussi longtemps. Normalement, Mars fait son On accomplit son cycle de révolution en à peu près deux ans. Donc quand il reste six mois dans un sé... dans une séquence. Pfff, c'est très, très rare. Quoi. Il faut vraiment que dans l'angle où on tourne autour du Soleil, il soit à un endroit où il soit quasiment dans, dans un angle qui nous donne le champ visuel de rester aussi longtemps. C'est vraiment pas fréquent. Bref, il s'en va. Pouf Alors, ceux qui, comme moi, ont des planètes en Vierge, en Sagittaire, et ceux qui également ont des planètes en poisson et en Gémeaux, pour nous, mais ouf ouf on va pouvoir se poser, se détendre, être plus zen en fait, hein, tout être, être beaucoup mieux au niveau de l'action. Donc Mars entre en cancer, on l'a vu, samedi 25 à 12h50, 45 à peu près. Dans cette position-là, il va apporter une très belle énergie à cinq d'entre nous. L'énergie, hein, Mars, on trousse les manches, on y va, on avance. Excellent pour mes cancers, mais j'y reviendrai, excellent pour mes vierges, pour mes scorpions, pour mes taureaux, et bien évidemment pour mes poissons. Voilà, les cinq qui bénéficient de l'énergie de Mars pendant quelques temps, et l'an, hein, on sait. Donc, excellent, sauf pour, mais attends, mes petits cancers. Mars, vous allez la voir au-dessus de votre tête, il faut que je revienne sur ce point très précis. Mars va passer chez vous pendant pas un mois ou deux, là. Et lorsqu'il est au-dessus de notre tête, Mars, il est un porteur d'énergie, de dynamisme, mais sans comme une mesure et que ce soit d'autre, on a la pêche, on est, on, on, vraiment on est actif. Alors il a deux corollaires dont il faut se méfier, deux incidences, on pourra dire des effets secondaires donc, avec lesquels il faut être un peu vigilant, c'est qu'un, il rend impatient, et deux, il ralentit ce qu'on va appeler les signaux de fatigue naturelle qui nous invitent à lever un peu le pied pour nous économiser. Mars en conjonction, c'est une telle énergie que du coup on occulte ces deux variables-là, on les sous-estime, donc si on est plus agacé, plus fatigué, plus irritable, c'est un peu dans l'ordre des choses, donc si on le conscientise, on peut limiter et faire redescendre les curseurs pour être moins exposé, tout simplement, et que ça passe mieux sans les frictions. C'est ça l'idée, tout bête voilà pour Mars. Jupiter, je vous en ai parlé. Euh, Saturne, il est en poisson aussi, on sait, donc il apporte sagesse à mes débuts poissons. Il apporte euh, la même sagesse à mes débuts scorpions, à mes débuts Cancer, à mes débuts taureaux, à mes débuts... Quand je dis début, premier décan. Hein. Premier décan capricorne, voilà, c'est pas mal. Hein. Attention, la fatigue avec Saturne pour mes premiers décans vierges, mes premiers décans Sagittaire, mes premiers décans gémeaux, et puis bien sûr chez vous, mes premiers décans poissons. Mais ça reste de l'épiphénomène. Je dis premier décan, puis après c'est dégressif. Plus on s'éloigne d'un Influence, moins à la portée, mais elle, elle, elle est quand même là, on la sent tout doucement. Voilà, c'est dit. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire Oui, euh, Pluton, <rire> comment louper Pluton s'il y a bien une semaine où je ne peux pas passer à côté, c'est bien celle-ci, parce que il n'a pas changé de secteur, il n'a pas changé de signe depuis, euh, depuis 2008, quoi, depuis la crise des subprimes, la crise économique qu'on a vécue, etc. Il, a, il était en capricorne, hein, signe, signe de sérieux, de fiabilité, mais aussi de rigueur et d'hiver. Hein. Donc, on a pris quand même une dose assez constante. J'ai reçu des nombreux témoignages qui me disaient « Ah, Pluton, j'en ai ras la casquette, je n'en peux plus, vivement qu'il s'en aille. » Et là, c'est cette semaine qu'il change. Il quitte le capricorne, donc ceux qui vont souffler vont être mes capricornes, mes cancers, mes Balance et mes béliers, donc vous quatre, euh, voilà. Je joue un peu avec la souris parce que je n'ai pas envie que l'ordinateur s'éteigne, ça arrive parfois, hein, je vais le refaire, pas sympa. Et le, le, en même temps, il vous soulage tous les quatre, et il va euh, peut-être générer chez quatre d'entre vous une toute petite vigilance. Alors, si Pluton arrive en début verso, il y sera du 23 mars 2023 à... Euh, vous voyez, à 15h24 en temps sidéral, ça veut dire 16h30 ici chez nous, en métropole. Si, euh, comment dire, si vous, mes premiers des camps, euh, Lyon, mes premiers des camps, Verseau, mes premiers des camps, Taureau, et mes premiers des camps, Scorpion, vous quatre, évitez pendant les deux, trois mois qui viennent... Tout simplement de vous précipiter, de vous emballer, de faire des choix tranchés, euh, euh, parce que vous allez vous le taper pour 15 ans derrière. Donc, ça mérite un tout petit peu de vigilance avant de prendre des décisions radicales, tranchantes. Prenez un peu de recul, prenez le temps de bien mesurer le pour, le contre, les enjeux, les tenants, les aboutissants de ce qui se passe dans vos vies en ce moment, de manière à faire des bons choix réfléchis et constructifs qui ne soient pas l'incidence d'un coup de tête ou d'une situation ou d'un ras-le-bol tant qu'on n'ait pas anticipé ce est être demain de façon bien construite. Si on fait ça, aucun problème. Si on fait ça, aucun danger. Ce n'est que si on se précipite. Tout bête, voilà c'est pour Pluton. Et puis euh, ceux qui vont en revanche bénéficier d'un Pluton intéressant pendant un bout de temps, ce sont euh, mes débuts Balance, mes débuts Sagittaire, premiers décan encore une fois, mes premiers décans Bélier et mes premiers décans gémeaux. Vous cinq, Pluton va devenir votre ami. Il va falloir vous l'apprivoiser pour en tirer les meilleurs effets. Intuition, besoin de transformer de façon constructive. Euh, vous fixez des capes. Voilà, C'est ça, Pluton, lorsqu'il est bien canalisé. Il n'est pas systématiquement destructeur. Quand le terrain est sain, il est porteur. C'est quand le terrain est vacillant, quand la maison euh, qui repose sur des pilotis, les pilotis sont pas solides ou, ou sont usés. Voilà, là, là, là, là, là, il ratiboise tout. Là. Mais, mais sinon, il, il dynamise la passion de vivre. Pluton n'est pas si négatif. Moi, je l'aime bien Pluton. Bien canalisé, il est formidable. Voilà, c'était l'idée de ce que je voulais vous raconter. Je voudrais... Euh, trois planètes qui changent de signe, c'est énorme. Il y a actuellement quelque chose d'assez dynamisant autour de Jupiter, c'est l'arrivée, la double arrivée de Mercure et du Soleil. Et puis, du coup, j'ai essayé de faire un petit truc, un peu d'inspiration. Euh, le, le pour, euh, pour Jupiter, pour Jupiter, je, je, dans mon esprit, Jupiter, c'est l'espérance, le positivisme' le positif, l'état le le, le, le, d'esprit constructif, voir le bon côté. C'est pour ça que j'adore Jupiter. Et, et j'ai piqué une citation, je vais vous faire des petites citations, d'un garçon qui s'appelle Jean-Marc Jankovici. J'adore Jean-Marc Jankovici. Il est, c est, c est un ingénieur de formation, le et est brillant, quoi, tout simplement. Et j'aime beaucoup, je lui ai piqué ce truc qui me fait penser à Jupiter. Il dit « Le fatalisme ne porte pas d'espoir, alors que l'action, si. » voilà fatalisme ne marche pas, agir c'est mieux, ça marche bien. J'aime bien ça. Un mélange de Mars et de Jupiter, en fait. Et comme Jupiter est en bélier, il a une coloration martienne. C'est QFD. Et puis, une autre petite citation que j'aime beaucoup, alors celle-ci, elle est relative à Mercure. Mercure, qui est en bélier, redevient très dynamique au niveau de la rapidité de pensée, de la conviction, et, et la clarté d'esprit, surtout. Hein. Et cette citation, elle est de Nicolas Boileau. Et je l'aime tout particulièrement. Et elle dit, en substance, « Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et... » Et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà, petit horoscope. Je voulais vous raconter tout ça. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires. Tout ce qui nous fait du bien. Vos abonnements, bien sûr. Je suis très sensible à ça. Et puis, euh, si je vous donne des infos techniques que vous ne comprenez pas, bah, c'est normal. Donc il y a, Olivier vous a mis en dessous un truc de formation gratuite pour vous aider des bases. Des bases pour bien comprendre ce qui se passe. C'est dit. Merci encore. À bientôt.